Bonjour, après avoir vu cette vidéo, vous comprendrez mieux comment les stéréotypes et les préjugés peuvent mener à des actes discriminatoires. Mais, commençons par le début, c'est quoi un stéréotype? Un stéréotype, c'est une idée généralisée sur un groupe de personnes. On parle d'idées généralisées parce qu'on attribue des traits communs et généraux à ce groupe. Les chinois et les Chinois sont très intelligents, les filles préfèrent les poupées « Les femmes ne conduisent pas bien. Les hommes ne pleurent pas. » Lorsque cette idée généralisée s'accompagne d'un sentiment, d'une opinion ou d'un jugement, on parle alors d'un préjugé. Considérer qu'il soit bien ou mal de préférer les poupées quand on est une fille, c'est un préjugé. Se méfier ou vanter l'intelligence attribuée aux personnes chinoises, c'est aussi un préjugé. Tout comme le fait de craindre une femme au volant ou de dévaloriser un homme qui pleure. Mais, c'est quoi le problème Le problème, c'est que les préjugés peuvent mener à des actes discriminatoires, c'est-à-dire des actes injustes. Par exemple, empêcher une personne de se loger parce qu'elle fait partie d'une minorité religieuse, c'est de la discrimination. Mais d'où viennent les stéréotypes et les préjugés Tout le monde a des idées généralisées. Les stéréotypes sont comme des étiquettes qui servent à classer. Et ces étiquettes sont transmises par l'entourage dès l'enfance. Puis... D'autres étiquettes s'ajoutent avec l'expérience. Par exemple, le bleu, c'est pour les garçons, et le rose, c'est pour les filles. Avec le temps, ces étiquettes peuvent s'accompagner de sentiments, d'opinions ou de jugements sur un groupe de personnes. C'est alors que les stéréotypes deviennent des préjugés et peuvent mener à des réactions injustes envers ces groupes. En résumé, les stéréotypes sont des idées préconçues qui contribuent à la fabrication des préjugés. Ces préjugés conduisent parfois à des actes discriminatoires. Et ces actes discriminatoires peuvent empêcher les personnes d'un groupe de vivre et de s'épanouir selon le même droit que les autres.